Salut, c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Airbnb AirCover, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau service qui est proposé aux host, donc aux hébergeurs Airbnb. Alors, tu vas voir que c'est quelque part une version améliorée de ce qu'on a déjà aujourd'hui. Est-ce que finalement, c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire ou pas On va en parler dans cette vidéo, je vais te livrer tout. On va débriefer tout ça, on va regarder tout ça plus en détail, mais juste avant, générique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 Donc si tu intéressé, franchement, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Et avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos sur justement comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. En gros, comment te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans avoir recourir aux banques et sans apport. Tout ça, c'est possible grâce à la sous-location Pareil, tu vas découvrir un petit lien pour récupérer cette série de quatre vidéos dans la partie description. Aujourd'hui, on va parler donc de Air cover, On en parle énormément. J'ai parcouru pas mal aussi de forums, voir un petit peu ce qui se dit en ce moment par rapport à ça. C'est une annonce qui vient juste de tomber, qui est tombée hier, plus particulièrement, plus précisément, pardon. Et donc, c'est quoi finalement ce AirCover Alors, ce AirCover, c'est eh bien euh, là donc un système d'assurance pour les propriétaires d'appartements, comme toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui, comme moi également. Donc aujourd'hui on le sait, Airbnb couvrait déjà tous les dommages qu'il pouvait avoir dans le logement jusqu'à je crois 800 000 euros, quelque chose comme ça, ou un million, million de dollars. Et en gros c'était quoi C'est qu'il y avait le principe de l'assurance dès qu'il y avait un dommage dans l'appartement. Donc là ils viennent d'inventer finalement une assurance plus plus qui est gratuite et qui vient donc euh, tout simplement compléter celle qui est initialement prévue. Et donc ils l'appellent AirCover. Donc tout simplement qu'est-ce qu'elle a de plus cette fonctionnalité-là Donc ils nous disent notamment... Et c'est là où je veux un petit peu émettre quelques réserves par rapport à ça, c'est qu'ils nous disent que, eh bien, cette assurance va pouvoir nous dédommager si par exemple on avait des animaux qui étaient venus dans le logement, qui avaient complètement bousillé le canapé ou qui, par exemple, je ne sais pas, un chat ou un chien qui avait tiré sur les rideaux et que les rideaux étaient complètement déchirés. Euh, également, si on avait donc de la fumée de cigarette et que l'appartement était non fumeur et que du coup, on se retrouve avec de la fumée, enfin, des odeurs de, de cigarettes. Donc là, ils nous disent que ben, ça va couvrir dorénavant ça, euh, alors qu'auparavant, soi-disant, ça, ça nous laisse comprendre qu'auparavant ce n'est pas possible. Alors moi je suis un peu surpris par rapport à ces deux points-là puisque bah, auparavant tout simplement ce qui se passait c'est que moi je facturais euh, je déclarais un, une, un incident auprès d'Airbnb et j'envoyais une facture de nettoyage supplémentaire. Je disais qu'effectivement il avait fallu que je fasse passer une entreprise pour eh bien euh, donc euh, bah, tout simplement faire passer une, une machine, si par exemple c'est des odeurs de cigarette si c'est le canapé qui était euh, tout simplement eh bien, abîmé ou qui avait des tâches suite à, à des animaux ou autre et eh bien je j'envoyais des factures de nettoyage supplémentaires, enfin des factures complémentaires au nettoyage initial et à chaque fois et eh bien j'étais euh, globalement remboursé sur, sur tout ça et il euh, n'y a jamais vraiment eu à mon sens, de, il y a juste eu une fois effectivement par rapport aux animaux parce que je l'ai pas expliqué clairement dans l'annonce mais globalement on va dire à 90% j'étais remboursé pour par rapport à ces différents dommages. Donc personnellement je trouve que Parler de ça c'est quelque part ça voulait dire qu'auparavant euh, bah en fait ils remboursait pas je suis un peu surpris puisque dans, dans, dans les faits euh, je sais que dans les faits très clairement il remboursait ce genre de choses mais il fallait présenter des factures alors je pense que là ce qu'ils veulent ce qu'ils laissent sous-entendre c'est qu'effectivement il n'y aura peut-être pas besoin de présenter tout ça il y aura juste besoin de le déclarer et derrière il y a sûrement une garantie qui va s'appliquer alors une assurance qui a s'appliqué. alors dans, dans quelle mesure c'est un peu ça où je me pose des questions parce que je pense comme toujours à falloir démontrer, euh, alors c'est facile si par exemple le canapé était abîmé suite à, à un dégât réalisé par des animaux mais encore faut, faut encore le prouver et encore une fois les dégâts faisaient partie déjà de base de l'assurance Airbnb donc c'est pour ça que je suis un peu surpris parce que de base dès qu'on avait des choses qui étaient abîmées, des, des rideaux, un canapé, et peu importe si c'est des animaux ou pas, euh, il suffisait donc d'envoyer la facture liée au produit qui est abîmé et donc de se faire moi personnellement, j'ai toujours été remboursé par rapport à ça. D'ailleurs, tu me mettras dans la partie commentaire si toi, tu avais des difficultés. Parce que j'ai lu sur, euh, sur des forums que des personnes avaient vraiment des difficultés pour se rembourser. Moi, je suis vraiment surpris parce que... Bah, je vous le dis, ça fait quand même plus de cinq ans que je fais du Airbnb, voire six ans, il faudra que j'en fasse le calcul, mais en gros plus de cinq ans que je fais du Airbnb, j'ai quand même une bonne, un bon paquet d'appartements et je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Donc je suis un peu surpris, je pense que, je, voilà, je, aux yeux du nombre d'appartements que je gère aujourd'hui euh, et au nombre de réclamations qu'on a, forcément, plus on a d'appartements, plus on a de réclamations et plus on fait jouer l'assurance Airbnb et à mon sens, je suis un peu surpris que cette personne n'y arrive pas. Je pense tout simplement que c'est qu'elle ne respecte pas la procédure qu'a mise en place Airbnb. Donc ça c'était la première partie de l'assurance. La deuxième partie, et là par contre c'est vraiment intéressant, c'est que cette assurance eh bien, va se déclencher, tu auras 14 jours pour déclarer eh l'incident qui s'est déroulé dans le logement. C'était exactement la même chose auparavant, mais il y avait un petit bémol. Le petit bémol, c'était qu'il fallait le faire avant l'arrivée du voyageur suivant. Si par exemple, tu avais un check-out à 12h et que le voyageur suivant était affiché à 15h, c'est-à-dire que si ton check-in théorique était affiché à 15 heures, ça voulait dire tout simplement eh bien, que tu devais déclencher l'incident entre 12h et 15h. Et je peux t'assurer que parfois, quand tu es dans le rush, tu as pas mal d'appartements à gérer ou tu n'as pas forcément le retour d'information ou tu n'es pas forcément connecté, parce que c'est pareil, il faut être bien connecté sur le compte Airbnb, ce n'est pas le compte co-host. Hein. si par exemple tu gères un appartement pour, pour quelqu'un d'autre, en conciergerie je pense notamment, il faut bien te connecter sur le compte, enfin, tu, tu comprends qu'il faut être en gros euh, disponible de 12h à 15h ou 12h à 14h si le check-in est à 14h, parce qu'en fait c'est les délais euh, dans lesquels tu dois lancer ta réclamation. Et je peux t'assurer que dans les faits, ça se passe réellement comme ça, puisque Airbnb va vérifier l'horaire. Et je sais qu'une fois, il a fallu que je démontre que le voyageur était arrivé après 15h, parce que j'avais déclenché l'incident, il était 15h30 ou 16h, je ne sais plus exactement. Donc ça déjà c'est quand même un point qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on ne sera plus euh, contraint de le faire absolument avant l'arrivée du voyageur suivant, on aura réellement 14 jours pour lancer notre déclaration. Donc ça c'est plutôt bien, ça nous laisse le temps parce que des fois aussi ce qu'il arrivait c'est qu'on se retrouvait à découvrir des choses après et ou alors le voyageur suivant nous disait bah ça, c'est cassé. Et c'est vrai que nous, ça peut arriver. On ne l'a pas forcément vu. Je pense notamment une fois, ça m'est arrivé sur un canapé. C'est un canapé convertible. Et euh, bah en fait, quand le personnel de nettoyage est passé, bah le canapé était remis en place. Mais finalement, quand on a voulu le réutiliser, on s'est aperçu que le canapé, eh bien malheureusement, était défaillant et bah, il était trop tard parce que le voyageur suivant, malheureusement, était déjà euh, sur place et donc c'était trop tard. Donc ça, c'est plutôt top et ça, c'est un gros point, je pense, une grosse avancée qu'on a aujourd'hui sur Airbnb. C'est pour ça que vraiment, moi, je conseille cette plateforme parce qu'elle est vraiment, sur ce point-là, elle est vraiment... C'est vraiment son point fort. Si on la compare à d'autres plateformes, c'est vraiment ce qui fait sa force aujourd'hui. C'est cette fameuse assurance. Alors en plus de ça, ce qu'il nous annonce, et ça c'est plutôt, euh, bah, c'est plutôt bien, c'est que effectivement, si on a par exemple des gros dommages en logement et que le logement n'est pas exploitable par la suite, eh bien, tout simplement les réservations qui auront été prises, qui auraient été prises par la suite, et donc ça veut dire qu'il faut annuler donc les réservations suivantes, eh bien, elles seront prises en charge par l'assurance. Alors là, ce qu'on ne sait pas trop, c'est est-ce qu'ils vont nous, dé nous dédommager eh bien, financièrement des réservations suivantes ou est-ce qu'ils laissent sous-entendre tout simplement qu'on n'aura pas de pénalité sur les réservations suivantes. Encore une fois, si c'est ce cas-là, bah, ce cas-là était déjà défendable, il existait déjà parce que ça m'est arrivé, donc pas plus tard qu'il y a 15 jours de ça, sur un appartement j'ai des voyageurs qui n'ont pas fait leur check-out en temps et en heure, le personnel de ménage s'est pointé, ils étaient en extérieur, ils sont revenus je crois une ou deux heures après, on a démarré le ménage, il était donc 16h30 et sachant que le voyageur donc de la réservation en cours lui est arrivé à 15h, l'heure du check-in prévue. Et donc bien évidemment quand il a vu ce qui se passait, il a pris peur et bah, effectivement on avait quand même pas mal de temps pour faire le nettoyage. Donc en gros l'appartement a été prêt que vers 18-19h, le voyageur suivant n'a pas accepté, il a annulé. Du coup qu'est-ce qui s'est passé bah, Airbnb m'a mis une pénalité très clairement, euh, donc une pénalité financière et une pénalité aussi sur le scoring de mon, de mon, de mon compte. J'ai défendu mon cas, j'ai expliqué, j'ai envoyé des preuves, donc il a fallu batailler, il a fallu expliquer concrètement ce qui s'était passé et Airbnb a retiré la pénalité et a retiré la pénalité aussi sur le scoring. Parce que moi ce qui m'importe le plus finalement c'est pas la pénalité financière, c'est la pénalité sur le scoring, c'est-à-dire sur tout simplement ton référencement sur la plateforme parce que ça, ça y joue énormément. Donc, justement, si on vient à Airbnb Cover, bah, concrètement, qu'est-ce qui se laisse sous-entendre par rapport à ça C'est est-ce que les réservations suivantes Donc, j'ai cru comprendre que oui. A priori, donc, encore une fois, on va le découvrir petit à petit euh, lors d'utilisation. Là, tout à l'heure, justement, j'avais une réclamation à faire, et donc, je vois bien que la Airbnb Cover, ça y est, est mis en place, euh, puisque bah, j'ai pu voir qu'effectivement, ils avaient changé les termes, etc., et que les conditions pour lancer la réclamation avaient légèrement changé. Donc, on voit bien que c'est opérationnel dès maintenant. Donc. On verra dans le temps. Euh, bah, tu pas à commenter justement quand est-ce que tu verras cette vidéo et tu mettras en la partie commentaire bah, justement qu'est-ce que tu en as tiré de ça. Est-ce que pour toi ça a eu des effets bénéfiques Comment aujourd'hui tu t'en sors justement sur les réclamations Parce que je sais qu'il y a bah, des personnes je vois dans, dans, les, dans, dans les commentaires qui, qui se disent très ravis que cette nouvelle formule est arrivée. Moi personnellement, oui je trouve que c'est un plus. Maintenant je ne vois pas un, un gros, une grosse... Euh, Amélioration, on va dire. Moi, par contre, ce que ça me laisse songeur, c'est à quoi servent finalement nos assurances qu'on prend aujourd'hui avec nos assureurs classiques Parce que bah, finalement, on voit que ça prend quand même en considération pas mal de choses. Alors, le seul cas qui n'est pas pris en considération, c'est si effectivement l'appartement prend feu ou si on a un dégât des eaux où là effectivement on a besoin de notre assurance. C'est pour ça qu'à mon sens, le prix d'assurance faut vraiment qu'il soit de plus en plus bas parce que dégâts des eaux et euh, et comment dirais-je et feu pour une assurance, c'est quand même sur un appartement, j'entends bien sur un appartement, c'est quand même un cas qui est quand même relativement rare qui arrive peut-être une fois tous les D'ailleurs, ce serait bien d'avoir les statistiques une fois tous les X années sur je parle bien sur un appartement. Donc franchement, à un moment donné, on se pose la question de à quoi sert réellement nos assurances puisqu'on voit bien quand même qu'Airbnb assure un bon paquet de choses. Alors Airbnb, on a profité aussi pour communiquer sur le fait qu'ils allaient mettre en place des nouveaux services et j'en parlerai sur mon prochain Morning Emo qui a lieu tous les mardis. Vous verrez sur la chaîne YouTube, tous les mardis, vous avez un rendez-vous justement où je parle d'actualité sur l'immobilier et j'en parlerai donc mardi prochain parce que justement, ils sortent tout un tas de nouvelles fonctionnalités par rapport et dans la suite logique et eh bien de euh, ce air cover notamment par rapport aux animaux et par rapport aussi à tout ce qui est euh, donc euh, odeur de cigarette notamment mais pas uniquement, qu'il y a aussi pas mal de petits services supplémentaires qui vont se rajouter que je trouve plutôt intéressant. Et encore une fois, oubliez pas que les différents services qui sont créés sur Airbnb sont le fruit généralement et eh bien de euh, des hosts, c'est-à-dire de vous les propriétaires, parce que vous pouvez le remonter. Il y a des pages qui sont dédiées chez chez Airbnb où on parle de ça. Il y a aussi le community Airbnb où justement les personnes peuvent échanger. Et c'est suite à ça que Airbnb décide eh bien, de lancer tel ou tel service pour aller dans le sens des propriétaires. Donc Airbnb Cover, bah, je pense qu'on a fait globalement le tour. Très clairement, Airbnb, encore une fois, démontre que bah, c'est vraiment le leader sur le casse côte durée. Il a vraiment tout compris. Et C'est vrai que cette assurance-là bah, va dans notre sens, donc euh, tant mieux. Hein, on va pas, on va pas, on va clairement pas la bouder, on va clairement pas la voilà, la, la, la, la, la réchigner. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est qu'une version améliorée. C'est pas non plus, à un, mon un, un sens, un, un, renver, un, un renouveau ou vraiment une fonctionnalité qui était. Enfin voilà, c'est juste du plus. Tant mieux pour nous. On, on, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bon, ce qui est à prendre, est à prendre, bien évidemment. Mais justement, tu n'hésiteras pas à me dire dans la partie contraire qu'est-ce que tu penses de ça concrètement moi personnellement oui c'est bien mais j'ai pas non plus, euh, voilà c'est pas ce que je vois, on en parle beaucoup sur les réseaux dans mes groupes également euh, on en parle etc, c est, c est, c est, on a l'impression que c'est vraiment révolutionnaire alors que c'est juste une version améliorée de ce qui existe aujourd'hui et euh, qui était déjà disponible sur Airbnb. On a terminé je crois que c'est le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo elle t'a plu encore une fois je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo où justement on va aborder ça un peu plus en détail les tout nouveaux services justement d'Airbnb comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le c'est encore mieux. J'ai souhaité une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao